Bye. Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo. Oui, on est dimanche, on est en live. Il y a des gens qui sont là, qui ont envie de parler et tout. L'intérêt d'être en live le dimanche, c'est que tu peux être là, tu peux poser des questions soit en direct et j'y réponds après, soit sur l'émission de la semaine d'avant ou des émissions que tu as vues pendant la semaine sur GG vidéo, sur GG tu as des questions, tu viens, tu peux les poser en direct. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des panneaux solaires, 3, enfin du kit solaire 3000 watts Huawei. On verra que c'est pas tout du Huawei, c'est pas tout du solaire. Il y a des points forts, et des inconvénients. On verra pourquoi c'est une solution qui est très développée maintenant. Pourquoi il manque des choses Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui n'est pas bien On va découvrir ça tout de suite. Bim, allez, une des solutions qui est de plus en plus populaire, et je vois à peu près partout, et on verra quels sont ses points forts et ses points faibles, c'est aujourd'hui une installation solaire. Alors là, par exemple, j'ai pris sur Lazada parce qu'ils en vendent aussi, mais bon, nous, ce n'est pas celle-là qu'on a eue parce qu'ils sont venus l'installer, donc ça sera un peu plus cher. Mais c'est une solution de 3000 watts de panneaux solaires. Donc 3000 watts de panneaux solaires, c'est 6 panneaux de 530 watts. OK 6 panneaux sur le toit, 630 watts. Alors, ils les mettent en série. Et euh, j'ai compris pourquoi en fait au début je me dis pourquoi ils les mettent en série machin et tout alors en fait ils les mettent en série parce qu'en fait faut tirer du câble derrière et aujourd'hui la puissance c'est la tension font l'intensité ok donc euh, pour avoir une puissance qui va arriver il faut de la tension de l'intensité si laissent la tension à 12 volts ils sont obligés de mettre beaucoup d'intensité donc euh, le problème c'est que l'intensité en continu il faut des gros gros câbles comme les câbles d'ampli de bagnole en 12 volts il faut des câbles comme ça pour faire passer beaucoup d'ampérage donc ils préfèrent faire monter la tension Aujourd'hui et avoir un courant du coup qui sera beaucoup plus faible ce qui permet de faire passer dans des tout petits câbles voilà d'où l'intérêt de les mettre en série les panneaux Parce que quand tu mets les, les panneaux en série en fait c'est la tension qui s'ajoute mais pas l'ampérage l'ampérage reste pareil si, si tu mets par les panneaux en parallèle là par contre la tension est basse mais par contre le courant lui s'ajoute voilà donc c'est pour ça qu'ils font ça ensuite on aura un petit panneau un petit panneau électrique parce que ça permet en fait bah, le solaire de revenir, euh, de mettre sur le, un, un, un disjoncteur, ça permet ton inverteur d'avoir un disjoncteur en entrée et en sortie, encore une fois ça, et un, euh, un inverteur Huawei. Alors là, dans la photo, c'est pas un inverteur Huawei, mais bon, euh, j'ai trouvé ça pour l'illustration pour et vous aurez compris un peu le, le délire. Donc si on prend un petit peu par exemple ça au détail, sur la, la c'est que cela, voilà, 200, environ 300 balles, 300 balles, TTC livré, il en faut 6, 6 fois 3, 18, bon ça fait un investissement de, de 2000 balles, peut-être même un peu moins, ok, ensuite il faudra euh, un disjoncteur, alors j'ai vu qu'ils vendaient des disjoncteurs tout près. Là, par exemple, sur euh, sur Amazon, tous les liens sont dans la description. Hein, si ça vous intéresse et tout. Ça vaut 100 balles donc là, par contre, c'est pas excessivement cher. Il y a vu qu'il y a des modèles beaucoup plus simples avec juste des disjoncteurs comme ça. Alors, encore une fois, il faut un peu d'ampérage, mais euh, 40 ampères ça peut suffire. Et il faudra évidemment un inverteur. Alors, nous, le Huawei, c'est euh, 600 balles, je crois. C'est 600 balles, mais on en trouve des moins chers. Alors, encore une fois, comme c'est un inverteur qui doit convertir un petit peu votre courant euh, continu en alternatif, bon, préférez prendre un truc un peu costaud quand même qu'un truc chinois. Moi, bon, il y a quand même des trucs à 1000 balles hein, aussi, mais un truc qui tient quand même un petit peu la route, pas un truc à 200 balles. Faut pas déconner, mais voilà. Bon, l'intérêt, comment ça marche? Le solaire, ok, il y a du soleil sur le toit, ça alimente les panneaux solaires. Le continu redescend jusqu'à la maison. Alors, attention, c'est six fois, euh, je ne sais même pas, je crois que c'est des 24 volts les panneaux. Enfin, bon, il, il y a 300 volts qui m'a dit, mais qui il dit 300 volts qui descend, ok, avec un ampérage. Ensuite, ça va à un inverteur, encore une fois, donc cet inverteur permet de convertir la, euh, le continu en alternatif et cet inverteur, en fait, c'est un inverteur hybride. Ça veut dire que dans l'inverteur, tu vas rentrer le courant bah, de ton réseau, alors le courant EDF pour vous EDF, vous allez mettre le courant EDF dans l'appareil, vous allez mettre le, cont le continu également dans l'appareil et c'est lui qui va ressortir l'alternatif voilà, pour distribuer à la maison. Ce qui veut dire que quand tu auras du soleil, automatiquement, il dira, ah bah il y a du soleil, je tape sur les panneaux solaires, il donnera ce qu'il faut. S'il n'y a pas assez de soleil ou que tu consommes plus que ce que les panneaux sont en train de donner, dans ce cas, il va puiser sur ton réseau électrique. Ça, c'est un peu dans le principe. Alors, c'est bon gré, mal gré, puisque bah, forcément, vous avez compris, il n'y a pas de batterie. Mais par exemple, prenez un petit peu mon cas ici. Alors, j'aimerais bien faire une petite capture d'écran euh, pour vous mettre dans le, dans le montage, pour faire un truc à peu près propre. Ok, voyez, si on prend par exemple ici, je ne sais pas si vous allez voir avec les reflets, euh, voilà. Ça, par exemple, c'est ma consommation du jour. En rouge, c'est ce que euh, je consomme à EDF pour moi. Et en bleu, c'est ce que je consomme en solaire. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que de 7h le matin à 17h le soir, eh ben, je ne consomme pas d'électricité. C'est-à-dire que je prends tout sur le solaire. Puisque, vous avez vu, j'ai besoin de. Le solaire peut générer 3000 watts et moi vous avez vu la journée je consomme un peu moins ce qu'on peut voir un petit peu par exemple euh, je crois que c'est passé hier vous voyez, hier j'étais pas à la maison Alors, vous voyez, Vous les pics rouges, si vous vous demandez qu'est-ce que sont les pics rouges c'est les surconsommations sur c'est à dire que là je consomme plus que ce que le solaire est capable de donner ça, les, po les pointes rouges c'est le chauffe-eau euh, de la douche Parce que ici il y a des petits chauffe-eau dans les douches et quand tu l'allumes forcément ça fait un pic donc il y a une douche le matin et une douche le soir. Et on voit bien les pics où là, on monte à 3-4 000, 000 watts d'un coup parce que, voilà, moi j'aime bien que l'eau soit un peu chaude. Et là, je consomme plus que le réseau. On prend avant-hier. Avant-hier, c'était plutôt intéressant. Alors, c'était avant-avant-hier, voilà. Là, là, on a beaucoup plus puisque là, j'ai rechargé la moto. Voilà, la journée, en fait, généralement, vous avez vu ma maison en, en courant comme ça, environ, je consomme environ 500 watts maxi, hein, encore une fois. À savoir que depuis un bon petit moment, on ne met pas de clim. Enfin, ici, parce que c'est l'hiver et il n'y a pas de chauffage parce qu'il ne fait pas assez froid pour mettre le chauffage, mais de toute façon, il n'y en a pas. Voilà. Donc, généralement, c'est juste le, ma consommation d'énergie normale hors clim, hors chauffage Encore une fois, mais on voit dans la journée par exemple que mon pic il est là. Le gros pic ici en bleu, et eh ben c'est ma moto électrique puisque ma maison fait qu'environ 500-500 watts. Je vois même quand j'allume la télé, le home cinéma, le truc, j'arrive rarement à 1000 watts. À savoir que ma moto électrique pour la charger, on a vu le chargeur fait 1000 voire 1200 watts. Donc je suis à 2000, voyez, environ à crête comme ça et tout. Si on clique ici, 1,25 kW, voyez, oui, on est 1,25 kW. Même avec la moto à 1000 watts, voyez, je consommais pas beaucoup parce que généralement je charge la moto je m'en vais <rire> c'est à dire que je prends le scooter je mets la moto en charge et puis je me casse check comme ça la maison est quasiment en standby et je consomme bah, du coup presque pas voilà. Chose qu'on peut revoir par exemple ici dans, euh, dans l'application, par exemple dans l'application Huawei, on voit bien ici le panneau solaire. Donc pour moi, c'est la nuit, donc forcément bah, là on génère pas d'électricité. Par contre, là il nous dit voilà, par exemple, moi la maison actuellement, euh, l'ordinateur, l'éclairage et un petit ventilo, j'ai besoin de 310 watts. Donc c'est là qu'on se dit attends, en fait, tu n'as pas besoin de beaucoup. Hein, à savoir qu'il n'y a pas la télé allumée, il y a juste un ventilo, il y a un peu d'éclairage, chose comme ça, l'ordinateur, le routeur, chose comme ça. Ma maison a besoin de 300 watts, donc c'est pour ça que quand on en revient un petit peu bah, à mes journées, hop, on va prendre par exemple la dernière journée, enfin celle-là d'hier, la dernière journée, on voit bien qu'en fait ma consommation de 7h à 17h, je consomme beaucoup moins que ce que les panneaux solaires sont capables de délivrer, et quand j'ai besoin de plus, je prends sur le réseau. Alors un des avantages en fait qu'on pourrait voir avec cette installation, c'est que le, le coût, il n'est pas excessivement cher. Comptez entre 2000 et 3000 euros, hors taxes, et tout comme ça. Alors savoir qu'en France, nan nan nan, il faudra voir, mais ce n'est pas excessivement cher. Alors encore une fois, ça dépend combien vous payez l'électricité. Nous, on a fait le calcul ici. Moi, je paye environ euh, entre 30 et 50 euros par mois. Encore une fois, donc voilà, vous allez économiser ce truc, mais l'intérêt c'est que la journée je vais pouvoir recharger la moto. Si j'ai une bagnole, je pourrais également recharger la bagnole à raison de 3000 watts. Encore une fois, si je charge plus que 3000 watts, encore une fois, là je tape sur le réseau, mais les chargeurs de bagnole euh, prise de 120 volts ils font 3000 watts. Donc en gros, la journée, voilà, je pourrais. Donc en gros, la journée de 7h à 17h, l'électricité est gratuite, à savoir qu'une clim ça fait 1000 watts. Voilà, donc si la journée quand il fera chaud je pourrai allumer la clim de 7h le matin à 17h le soir ça fera 1000 watts comme ça qui seront utilisés pour la clim à savoir qu'il me restera encore 2000 watts pour euh, pour utiliser pour autre chose le, le, Un des points faibles en fait que vous aurez compris c'est que on utilise le solaire que la journée encore une fois et euh, la nuit eh ben, vous êtes obligé de taper sur le réseau électrique mais il faudra bien regarder parce que si on prend par exemple mon application ici euh, on voit bien que sur ma journée euh, j'ai besoin depuis le, le panneau volcaïque, j'ai consommé 1,89 kW, et depuis le réseau, j'ai consommé 3 kW. Voilà. Donc on est 3 kW sur le réseau et 2 kW par le solaire. Est-ce que, en faites le calcul, combien il me manque ben, En gros, il me manque 3 kW, qui sont générés forcément par... Euh, par l'électricité. Donc, c'est là où l'intérêt de mettre des batteries, pour ceux qui voudraient mettre des batteries par-dessus, ça veut dire que vous mettez les batteries, la journée, comme vous, vous, vous consommez moins que ce que vous produisez, vous rechargez les batteries et éventuellement à partir de 17 heures, dans ce cas, vous basculez sur les batteries, mais il faudra vous dire, bah, il me faut au moins minimum 3 kW de batterie. Et c'est là que ça douille, parce que les batteries sont quand même plutôt chères. Euh, 3 kW de batterie, c'est pas donné. Bah c'est pas à peu près ce que fait les coups flow. Bon, enfin, bon, on en parlera dans la prochaine vidéo, comment on va pouvoir truander un peu comme ça. Et là, donc, du coup, tu te dis, ah, bah, si je peux charger 3 kW de batterie la journée, voire 4, pour être un peu tranquille, ok? 4 kW de batterie. Dans ce cas, la journée, bah, on divise, tu prends, euh, comme moi avec la moto, 1 kW pour recharger la batterie pendant 4 heures, quand on est en plein soleil. Et donc, du coup, tu le la nuit. Mais les batteries ont un coût qui est quand même relativement euh, énorme. Il y a un des problèmes avec ce système là aussi, c'est s'il y a une coupure de courant, puisque l'inverteur Huawei est alimenté par le 220 du réseau. S'il y a une coupure de courant, l'inverteur n'est plus alimenté, et quand bien même il y a du solaire sur le toit, et eh ben il se passe rien, c'est éteint. J'ai mon pote qui a une installation comme ça, il m'a dit ah, putain C'est con parce qu'il y a une coupure de courant, et alors qu'il y avait du soleil, comme l'inverteur est éteint, et eh ben on n'avait plus d'électricité. Donc il faudrait faire, alors, en ce cas, c'est d'où l'intérêt de mettre une batterie et qui puisse éventuellement ou un éco flotte qui alimente lui le truc au cas où enfin bon après c'est euh... C'est un autre délire. Mais quand on regarde le, le prix euh, à l'achat, en Asie, c'est à peu près 130 000 bahts, je crois. On va faire du 3 000 euros hors taxe à peu près. Euh, chez vous, c'est à peu près les mêmes prix. Donc vraiment, l'intérêt et l'inconvénient. Donc l'intérêt, bon, vous consommez, vous produisez 3 000 watts de 7h le matin à 17h. Donc là, quasiment, vous ne payez pas d'électricité. La nuit, bah, vous en consommez, bien sûr. Mais combien vous allez consommer Puisque on voit, par exemple, si on prend moi dans ma journée d'hier, qui est une journée très intéressante, par exemple, c'est que bah, le matin, quand je dors jusqu'à 7h, eh ben, je consomme presque rien. Donc là, on n'a pas vraiment besoin de beaucoup de watts. Euh, que quand je me lève à partir de 7h jusqu'à 17h, c'est là où on consomme le plus d'énergie. Et qu'après, évidemment, il y a un pic le soir, mais jusqu'au moment où tu te couches. C'est normalement, après, au moment où tu te couches, tu es un tout. Donc généralement, tu as un pic de, de besoin d'énergie de 17h, là, tu produis plus d'énergie, à 22 23h, soit 6h, où là, il y aurait besoin de batterie. Nous ce qu'on voit bien sur l'application ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est que dans ma journée comme ça, là pour l'instant depuis le panneau solaire il a généré 2,44 kW et à partir du réseau j'ai consommé 3,19. Donc à savoir que le réseau c'est le réseau complet, ça comprend bah, les chauffe-eau le matin, le soir, ça comprend l'éclairage et ça comprend les prises de courant. Moi, je suis convaincu que si je devais alimenter éventuellement que les prises de courant, eh ben, j'aurais besoin que de 3 kW. Et puis le reste restant sur le réseau, des choses comme ça. Voilà, voilà un peu pour la solution que moi j'ai, qui est cette solution-là. Alors du coup, vous, voyez, vous avez vu, en fait, quand on regarde un peu dans le calcul, il me manque 3 kW <rire> que je devrais utiliser avec une batterie. Ceux qui auront suivi et qui verront la vidéo de la semaine prochaine, c'est combien fait la batterie EcoFlow que j'ai reçue Eh bien, la batterie EcoFlow que j'ai reçue fait 3300 watts. 3, 3,3 kW. Donc, l'idée, ça serait de se dire on va parler de la batterie EcoFlow la semaine prochaine avec les batteries solaires, mais est-ce qu'on pourrait pas utiliser cette batterie EcoFlow la journée parce que c'est ce que je fais généralement. Je la recharge en 2-3 heures l'après-midi et j'alimente un ventilo, un éclairage là-bas. Je recharge mes téléphones, quelque chose comme ça et tout. Ça ne consomme pas beaucoup. Il doit y avoir une centaine de watts avec le ventilo. Je crois que j'ai eu un éclairage pour les moustiques, un éclairage normal. Je recharge mes téléphones, des choses comme ça et tout. Voilà. Le soir à partir de 17 h j'économise pas beaucoup, mais j'économise un peu. Mais je pourrais économiser peut-être un peu plus. Je vais reprendre donc. La lecture du chat pour ceux qui sont là. Ceux qui regarderont cette vidéo, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Et si vous voulez vraiment encore plus d'informations, vous pouvez revenir dimanche prochain à 16h pour parler éventuellement de cette solution solaire. J'espère que vous aurez compris. On alimente le solaire, on couple avec l'inverteur, avec le 220 EDF, plus le solaire. Si tu, tu as produit assez d'énergie... Automatiquement, tu ne consommes pas d'électricité avec EDF et à partir du moment où bah, soit tu n'as pas de soleil ou des choses comme ça, à savoir qu'en fonction de la qualité des, des panneaux solaires, à que nous, il a fait mauvais toute la journée et euh, sur les 3300 watts promis, je générais facilement 1500 watts, hein, sans trop de problème alors qu'il n'y ait pas de soleil, c'était assez ombragé parce que ça prend les UV, la qualité des panneaux solaires est quand même assez importante. Je vais lire le, le chat pendant.. <rire> J'ai vu qu'il y avait beaucoup beaucoup de commentaires. Ensuite, on fera les deux enregistrements suivants. N'oubliez pas de poser vos questions. On en parle. On verra ça. La semaine prochaine, on parlera de la batterie EcoFlow, les panneaux solaires. Ensuite, on verra comment je vais donc pouvoir utiliser la batterie EcoFlow sur mon réseau pour rattraper les 3000 watts qui me manquent pour euh, économiser un peu. Mais... En jouant quand même un peu la sécurité, parce qu'il me manque 3300 watts, on a vu, mais la batterie fait 3300 watts, donc c'est quand même un petit peu dangereux en disant oh, J'ai pas envie de me lever le matin et qu'il plus d'électricité. Voilà, alors il faudra attendre 7 heures, des choses comme ça. Voilà, on en parlera. Je vous remercie de passer me voir, prenez soin de vous, mettez un commentaire, un pouce en l'air, tout ça, tout ça. Je me reprends au chat. à tout à l'heure. Bye bye. <truits>